Salut tout le monde, ben, je me présente, je m'appelle Marino, je pratique la pole dance depuis un peu plus de 5 ans et je l'enseigne depuis euh, 3 ans et demi. Après avoir suivi la formation professionnelle dispensée par Doris Arnold et j'anime également des cours de flexi, donc de souplesse, au sein de mon propre studio qui est Addictive Pole Dance et qui se situe près de Toulouse. Et comment j'ai découvert les élastiques ben En fait, euh, c'est simple, comme hein, la plupart d'entre vous, j'ai vu des vidéos sur Facebook. Et les élèves aussi m'en ont parlé et m'ont demandé mon avis. Dans le même temps, j'ai une élève qui a acheté l'élastique bleu et l'élastique vert. Les a ramenés au studio, m'a dit ben, « Tiens, euh, teste-les, amuse-toi » C'est ce que j'ai fait et dans le même, euh, en même temps le concours Fit Martial Art a été lancé. Donc c'est grâce à elle que j'ai pu participer à ce concours, donc je la remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont voté pour moi et je remercie Fit Martial Art d'avoir organisé ce concours qui m'a permis euh, d'équiper mon studio de plusieurs packs d'élastiques. Avoir plusieurs euh, packs d'élastiques au studio, ben, ça permet de, euh, de travailler des figures différemment euh, tels le shoulder mount, l'ironics, le twisted grip, mais aussi euh, travailler euh, la souplesse de manière euh, peut-être un peu plus euh, ludique. Euh, les élèves, ben, en fait, au début, elles sont un peu déroutées par, euh, par la mise en place parce que ça demande un peu de souplesse et, et aussi euh, de l'équilibre. Donc c'est de grands moments de, de rigolade au début, et... mais au début elles se disent que c'est pas fait pour elles, donc je les encourage à réessayer plusieurs fois afin de se familiariser avec ces élastiques. Une fois ce stade passé, elles y arrivent et commencent à, à acquérir ces nouvelles, ces nouvelles figures et elles sont plutôt contentes. Euh, ben, je vais vous montrer quelques exercices que j'aime bien pratiquer avec ses élastiques. Pour ce premier exercice, je vais te montrer celle qui est demandée le plus, euh, le plus fréquemment par les élèves. Donc en fait, tu places ton creux de genou, euh, l'élastique dans ton creux de genou, tu viens attraper la barre twisté en haut et index vers le bas en bas. Tu vas t'éloigner le plus possible de la barre, mais tu es en fait dans le même axe que la barre, c'est-à-dire je suis alignée à mon pied, est mis derrière ni devant la pole dans le même axe. Ensuite je me place de profil, je, je tire sur mon bras du haut, je pousse sur mon bras du bas et je t'enforme la jambe du haut. La jambe du bas elle n'a rien à faire. Il ne faut pas sauter. Tu tires et tu pousses. Et tu reviens. Tu peux aussi, une fois que tu es en haut, si tu tiens bien sur tes bras, faire des battements et donc travailler ton gainage. Donc, ici, même placement, tu tires, tu pousses et tu fais des battements. Et tu reviens. À présent, je vais te montrer d'autres exercices de souplesse, puisque dans la vidéo précédente euh, faite par ma collègue euh, Dorothée, euh, tu as pu voir plusieurs, plusieurs exercices. Moi, je vais t'en montrer un autre donc en fait tu places l'élastique au niveau de tes pieds tu ouvres les jambes et déjà tu peux tirer un peu sur l'élastique ici ensuite tu peux bon alors tu restes quelques, quelques minutes hein, bien sûr tu as le dos droit tu peux également t'allonger au sol alors, je vais montrer le, le dos en fait t'es tu t'attrapes l'élastique, tu tires vers toi et tu laisses descendre tes jambes. Et tu souffles bien bien sûr pendant l'exercice, tu respires profondément. Tu peux également mettre l'élastique derrière ton dos. En fait, cette manière là, tu n'auras plus besoin de tirer, ça tire tout seul. J'ai un autre exercice de souplesse à te montrer, donc tu passes l'élastique dans ton pied, tu te places La jambe arrière qui est dans l'axe le genou qui est le sol tu attrapes l'élastique et tu vas chercher à toucher ton pied ta tête avec ton pied donc tu tires bien l'élastique vers l'extérieur attention à ne pas aller vers l'intérieur là tu attrapes et ça touche et tu relâches tu souffles bien et je te conseille après cet exercice de te faire une moule. Une Donc tu t'allonges sur le dos et tu vas chercher. Tu restes un petit peu et tu redescends doucement. Tu peux à présent suivre mon actu sur la page Facebook du studio qui est Addictive Pole Dance ou bien sur mon profil Facebook Marie-Noëlle Lorenzano. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis peut-être à bientôt. Salut